Tu vas où, chef Tu vas contre-sens, là Oh non, il fait carrément, il va dans l'autre rue à gauche, il s'est trompé, oh là là. Salut tout le monde, j'espère que ça roule. On retourne au boulot, les jours se suivent et se ressemblent, on est mardi, il n'y a pas d'entraînement, c'est les vacances, et même si on est adulte, je pense que les coachs ont craqué du fait qu'il n'y ait pas assez de monde les derniers jours, ils nous laissent une semaine de répit. So, just l'aller-retour for today. Il fait moins beau aujourd'hui. Ça fait 2-3 jours, on a des jolies vidéos avec des belles couleurs, là, c'est gris. La pauvre la Zoé, ça doit être la seule auto-école en plus. Ça doit être la seule voiture de la région qui respecte la limite de vitesse dans ce tunnel. Ça fait qu'il paraît interminable. Alors là, voilà, ouais, la Clio, laisse tomber. On peut plus, lui. Hein. Allez, vas-y, engage-toi. Merci Ami Taxi! Oula! Bon, il n'y a avoir rien de méchant, je me suis focalisé sur le deux roues, mais je crois que c'est les voitures qui sont embouties. Le scout, il a l'air de rien avoir, il marchait avec son casque. Quand la Peugeot elle avait le capot euh, complètement enfoncé, j'ai vu ça dans le rétro. Bon, bah maintenant qu'on est là, c'est parti pour le retour. Il a plu, mais il pleut plus. Donc, ça, c'est bon pour nous. On est là, pour rien, pour vous, très... oh, ça. Ça a l'air d'être mieux. Let's go, tout la maison. Quand on a parlé avec un collègue, on a l'impression qu'il y a une grève des éboueurs à Paris. Ouais, j'ai rien vu à part là, le lama de sac et lui me dit que ça fait plusieurs jours notamment vers chez lui dans le 15e euh... c'est Beyrouth me dit il va ouais, me comparer ça avec euh... Marseille qui on le sait connaît souvent ce genre de désagrément donc bon doucement camarade c'est la nuit il a personne allez dégage sur le téléphone Putain Porte-maillot sortie fermé. ah mais ça va faire comme hier enfin j'espère parce que si elle est fermée fermée on est bon pour un tour supplémentaire Il y a toujours la trottinette d'hier ouais c'est ça Non, mais incroyable, c'est quelqu'un qui a essayé d'y aller, ça. Il va repartir sur le périph' à l'envers, n'importe quoi. Oh, les gens ils sont fatigués. Faire des trucs pareils, c'est pas humain. Ça tourne pas là-bas, c'est fermé aussi. Ouais, c'est fermé. On va dévier. simple ce qu'ils ont fait là pour gagner cette contre-allée avant fallait faire euh, tout un truc un peu biscornu machin malin sur cette chaîne on critique on critique les travaux mais bon là faut reconnaître que euh, plutôt une bonne idée mais Milan ans à voir le jour quoi mais c'est pas si pire comme qu'on dit <rire> il voit pas les couleurs comme nous je crois Ouais mais moi j'en ai là dedans. Non, plus, en, ai un en plus ouais <rire> En plus ouais Ça doit jouer beaucoup. Ouais, ouais mais bon. Allez bonne route. C'est sympa l'île de France la nuit mes amis. Parce qu'il y a des cyclistes un peu gogoles. C'est bizarre ce qui se passe là. Ils sont arrêtés à trois camionnettes avec les gyrophares, il n'y a personne au milieu. <rire> Petite pause, la pause syndicale. Bon bah voilà les amis, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à demain, bonne soirée, partagez tout ça et puis à 18h. Ciao